Quatre jours après le naufrage du bateau de la compagnie Royal Coast, de nombreuses interrogations demeurent à l'exemple du récit officiel des communications qui ont pu avoir lieu les premières heures entre les membres de l'équipage en péril et leur direction des opérations au sol ou de la communication officielle de la direction générale de la Royal Coast. Après l'annonce du gouvernement de l'ouverture d'une enquête, pas de suite en ce qui concerne l'origine du naufrage, le périmètre de recherche sur l'Océan et les traces des portées disparues dont les photos circulent sur les réseaux sociaux. Ce week-end, des audios ont fait le tour de la toile, faisant état de rescapés, cinq au total retrouvés au Sao et Plain Une fake news selon les autorités. Le stress et la colère gagnent les esprits. Derrière leur clavier de téléphone portable ou d'ordinateur, certains n'hésitent pas à écrire ou à faire des montages, certainement dans le but de faire davantage monter l'attention, qui est pourtant déjà à son comble. Tenez par exemple, une vidéo montrant le chef du gouvernement, en pleine liesse populaire, circule. Alors que le même premier ministre interdisait tout rassemblement festif. Dans quel intérêt monter des histoires ou en exhumer à l'heure où l'amour, l'unité et la solidarité devraient primer dans les cœurs? Il est clair que ce drame est inadmissible et boudé de tous. Que l'on s'interroge également sur la capacité des acteurs sur le théâtre des opérations à mener à bien cette délicate mission. Ce drame qui accable le pays devrait permettre à chacun, à son niveau, de la chaîne Gabon de tirer des enseignements. Des propriétaires des structures, aux dirigeants, en passant par les citoyens lambda, tout le monde devra faire attention et contribuer à la construction d'un Gabon nouveau avec des normes et des infrastructures dignes de ce nom. Aux autorités d'apporter des réponses au questionnement des populations et de trouver des solutions définitives pour que pareils accidents ne se produisent plus. En attendant, cette tragédie aurait amené instinctivement à mettre les drapeaux en berne, marque de tristesse, même si un deuil national n'a pas été décrété. Dans tous les cas, que l'enquête diligentée établisse les responsabilités des uns et des autres afin que chacun réponde de ses actes.